Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce qu'on a un nouveau partenaire qui va être eh, affilié avec la formation. Il s'agit de Gabriel. Gabriel est un consultant de marketing. Je vous en dis pas plus long. Je vous présente l'interview, mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur euh, la cloche pour rester au courant des données en nouveauté sous la vidéo et de partager si le cœur vous en dit. Alors, euh, on y va! Alex, de la formation du Wild Fish. Je suis avec Gabriel, qui est un consultant marketing. Donc, première question, qui es-tu, Gabriel? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background? Là, si je peux dire, en mettons rapido sur mon, mon parcours, c'est que ça fait environ un an que je suis officiellement en montant. Mm -hmm. euh, je suis d'abord titulaire, d'un AEC en marketing web. J'ai étudié tout ce qui est niveau publicité, Facebook Ads, Google Ads. Euh, L'analyse de données aussi, comme mm -hmm. sur Google Analytics, euh, tout ce qui est par rapport euh, aux réseaux sociaux aussi, donc vraiment comment créer du contenu euh, mettons, persuasif aussi, puis euh, okay. comment programmer ces, ces choses-là dans le fond. Là. Que, que, que ce soit au niveau là, en fond d'un service que quelqu'un veut se mettre de l'avant par rapport à son service ou d'un produit comme dans, dans ce cas-ci, d'un produit Amazon, il n'y a aucune différence Ça, pour toi. Je m'adapte vraiment en fonction du client. ok. Ah, ben, génial! Comme ça, euh, pour euh, ceux qui ne le savent pas, Gabriel est un étudiant parmi nous, puis il a déjà aidé euh, quand même beaucoup euh, d'entre nous à euh, mettre des produits de l'avant Amazon. Parce que la façon que ça fonctionne, corrige-moi si je me trompe, parce que ce pas moi l'expert ici. Le but, ce que nous-mêmes avons fait, c'est qu'on prend notre produit, il y a un système de publicité interne chez Amazon qu'on appelle « Paperclip ». Disons que vous vendez une tasse à café, vous faites une publicité Facebook ou Google Ads qui ramène à votre site web. Le but, c'est de rediriger vers la page d'achat, la « landing page ». Dans ce cas-ci, va être votre listing Amazon. Sauf qu'il y a une certaine stratégie à faire avec Google. Et il y a une autre stratégie à faire avec Facebook pour pouvoir ramener le client vers la page d'achat, qui est la page d'Amazon. Ouais. J'ai bien compris ce qu'on qu avait parlé avant. Ben, ça peut être... Euh, les deux méthodes sont sensiblement semblables. Mm -hmm. Dans le fond, si, mettons, on fait une publicité sur, euh, sur Facebook mm -hmm. ou avec, mettons, euh, le Google Display. Dans le fond, euh, les bannières qu'on va voir sur des sites, en ayant une personne qui peut pas encore, c'est allé sur son Amazon. Puis euh, le, le produit est dans le panier, la personne veut quitter la page va être redirigé dans le fond. Ouais. Que, ça dépend, c'est pas mal semblable, là. on va vraiment ramener tout le temps la personne au produit ou au listing. Mm -hmm. Mais, pour notre part, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent on a trouvé que Facebook était euh, un très bon outil, même des fois meilleur que le système Pay Per Click d'Amazon parce que Amazon, quand tu fais de la publicité, tu vas te battre contre les mêmes personnes dans ta catégorie qui font de la publicité. Tandis que Facebook, tu vas être tout seul puis les gens vont cliquer directement sur ton annonce. Il n'y a pas d'autres annonces qui sont connectées. Fait que ça l'amène directement sur ta sur la page de ton propre produit. C'est ça que je trouve génial. Puis souvent, pour en fait, fauve pour l'avoir fait, le coût de revient Facebook était même moins dispendieux qu'Amazon. Et en plus de ça, pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, Lorsqu'on passe par Facebook, quand on atterrit directement sur la page, on parle d'une vente organique. Le système d'Amazon le, le considère comme une vente organique. Quand on fait de la publicité, mais à ce moment-là, c'est plutôt considéré non organique. Ce que, ce que ça fait la partie organique, c'est que ça va améliorer ton positionnement. Amazon va comprendre qu'il okay, y a des gens qui achètent son produit sans même qu'il y ait à faire de publicité. On va améliorer son positionnement. Ça, ça te permet d'aller chercher les ventes organiques. En plus, si tu fais du pay-per-click, à ce moment-là, ton positionnement va juste être meilleur dans ta catégorie. On a posé cinq questions qui reviennent souvent à Gabriel. Je vais vous les énumérer comme une par une. puis Gabriel va prendre le temps d'y répondre. La première, mais combien est-ce que ça coûte une publicité? C'est-à-dire incluant la gestion de la publicité, le volet publicitaire, puis tout ce qui peut rentrer dans ces parenthèses. -là. Pour commencer, il faut savoir séparer les frais de service, euh, les coûts liés à la publicité. Ok. Et souvent, le monde dit bon, pour commencer, combien que je devrais mettre par jour en publicité Facebook, par exemple. Mm -hmm. C'est la que... grande question parce que on part de rien, mais avec Amazon, je sais qu'il y a des façons de faire parce qu'on on a nos compétiteurs, on est dans la même catégorie, on peut savoir eux combien est-ce qu'ils mettent et on est capable d'ajuster le bid. Fait. Est-ce qu'il y a des outils similaires ou il y a une façon pour toi de voir combien est-ce qu'on devrait mettre par jour? Ça va dépendre de vos produits. OK. Bentons, on va voir, OK, vous avez fait tant de ventes, tu si t'as, j'ai un chiffre, mais dans les heures comme ça, vous faites 10 000 de ventes, mm -hmm. c'est un excellent produit, mettons. Ouais. Alors, on est capable, capable d'avoir un bon prix quotidien pareil là, pour, on va savoir que ça va fonctionner. En bas de 5 par jour. Mm -hmm. On, on oublie ça. Ça dépend encore là. C'est-tu, euh, mettons, plus dans le local, par exemple, on vise juste Québec? Ou euh, on vise euh, le pays? mais ben, ben souvent, je pense qu'on Ça qu Oui, exact. Je pense que, euh, dépendamment, euh, nous... Les États-Unis, c'est tellement plus grand et tellement plus volumineux qu'on va cibler des régions. Euh, que ce soit New York, la Floride, la Californie, parce que c'est les les états les plus peuplés, tandis que le Canada, ben, si on cible des régions X, dans le milieu du Canada, c'est vide. C'est sûr qu'on va essayer de, de cibler peut-être des régions plus précises, mais euh, on l'a toujours fait, au, en tout cas pour nous, on l'a toujours fait au niveau national au Canada, puis à des endroits précis en, euh, aux États-Unis. Mais ça, sinon, euh, niveau euh, plus quotidien, là, on fait toujours un test au départ. Mm -hmm. On peut tester, mettons. À 20$ par jour, ah oh, ok, ça fonctionne très bien, ben là dans ce cas-là, on va pouvoir augmenter et euh, s'ajuster vraiment entre temps. Okay. ok. Et sinon, dans le fond, pour nous, tout ce qui est frais de service, mm -hmm. euh, encore là, ça va dépendre. Parce que ça peut varier, je dirais, parce que ça dépend des régions. C'est mm -hmm. quelque chose qu'on qu parle pas si souvent. Mm -hmm. euh, ça varie souvent entre 400 et euh, peut-être 700$, mettons, par mois, niveau gestion. Ok. Euh, Google Google. C'est difficile de d'émettre un prix, on a parlé même nous avec des, sure. des consultants en marketing, des spécialistes des réseaux sociaux, peu importe comment on les appelle, c'est assez difficile d'avoir un prix à la base comme ça, il faut vraiment que ce soit un plan personnalisable selon les réels okay. besoins du client, si on a 15 produits versus un seul, c'est pas la même approche non plus parce qu'il y a une stratégie marketing en arrière. C'est ce que je ouais. comprends. Là. Pour la deuxième question, quelle stratégie tu dirais qui sera priorisée pour les produits Amazon? Est-ce que ce serait Amazon lui-même, Facebook, Google Ads, médias sociaux? Y a-t-il un ordre de priorité? Euh, je pense que premièrement, ce serait de définir sa niche. OK. je, je prends un exemple comme ça, les produits pour bébés. Mm -hmm. Ça marcherait très bien sur euh, les réseaux sociaux au départ. Oui. C'est vraiment montrer vos produits, euh, les utilités aussi, mm -hmm. euh, des avis des clients. Exact, oui. Puis là, après ça, lié à ça, mm -hmm. là, on va pouvoir monter une stratégie pour Facebook, tu sais, puis peut-être pour Google, mettons. Mais, mais je comprends ce que tu dis par rapport à si c'est niché ou non. On achète une cinquantaine de produits différents pour la maison, pour des besoins personnels où les étudiants nous envoient des produits. Sur Amazon, souvent, trop souvent, très souvent plutôt, on va magasiner jusqu'à la quatrième page maximum peut-être. À moins que ce soit un, un produit très niché. C'est pour ça que c'est important d'être dans les premières pages, surtout dans des produits de masse. Parce qu Amazon, on veut avoir un produit de qualité, mais on veut rejoindre la plus grande masse possible pour faire de l'argent. Parce que... La réalité, c'est que c'était une business. Est-ce que vos services sont avec ou sans engagement? Dans est-ce qu'il vous... y a un contrat qui est signé? Euh, ben, J'ai remarqué qu'est-ce qui fonctionnait le plus, c'est d'avoir euh, avec et sans engagement. Okay. Qu'est-ce que je fais avec mes clients? Je propose tout le temps un mois au départ. Mm -hmm. On va faire un mois ensemble est-ce que ça, ça va bien ensemble le, la, la, si la chimie avance. Mm -hmm. euh, si tout est beau, là après ça, on va pouvoir prolonger. et euh, je propose après souvent des contrats de trois mois ou six mois. Okay. Parce que souvent, ben, mettons, un de mes clients, ben, justement, ben, je repaufine tout le temps. Dans tous les mois, euh, il dit « Ah, ok, on peut faire tel appart, parfait. » C'est tout le temps du, du nouveau, on travaille en équipe. Oui, ouais. okay, parce que, Donc, ce, que ce que, que pratique, je me le... dis, excuse de, de te couper, mais ce que je, tu viens de me faire penser, les gens incluant nous au début, on veut minimiser les frais, comme toute entreprise, ouais. mais de vouloir trop minimiser. Des fois, on va perdre de l'argent, je m'explique. C'est à vouloir apprendre à faire une campagne Facebook, apprendre à faire une campagne Amazon, Google, en plus de la recherche de produits, en plus de tes listings, en plus de tes bullet points. Le fait de vouloir toucher à tout, je comprends qu'on veut sauver de l'argent, mais euh, ça, on a besoin de temps pour reprendre un petit peu tes mots. Même si on a la meilleure campagne, à moins qu'elle devienne virale, mais c'est très rare, ça prend du temps à mettre en place, les gens ont besoin de voir et de croire aussi en ton produit. Puis de faire de la publicité sur des réseaux sociaux des, des, qui sont déjà connus de tous, à ce moment-là, les gens ont, ont une confiance. Ce que je veux dire, c'est que si on fait de la publicité via les médias sociaux les plus populaires, disons prenons Amazon dans ce cas-ci, euh, Facebook et Google, les gens ont un lien de confiance qui est déjà établi. Et mettons un exemple que je peux donner. Euh ça m'est arriver souvent de tomber sur des publicités d'Amazon, de, de, de, de, de, de, hein, de personnes qui vendent des produits sur Facebook. Hey, C'est intéressant, je clique dessus. La page vide, il n'y a pas de lien, exactement. il n'y a, a pas de lien Paypal. Si tu as un produit qui est déjà en ligne sur Amazon, est-ce que toi, personnellement, tu vas recommander de publier une fois par jour, deux fois, deux fois par jour? Comment, comment est-ce que tu verrais ça? Combien de fois est-ce que par semaine, on doit publier sur les médias sociaux? Euh, ben, personnellement, je n'irai pas en bas de d'une à deux fois okay. par semaine. Euh, Puis l'important, c'est d'être régulier. Mm -hmm. Si on se dit, on publie à tous les lundis et mardis, c'est un exemple, ouais. à midi. Le, le midi, le monde est au lunch, il regarde sur la cellulaire. Ben, c'est important de respecter ça. Mm -hmm. Puis de diversifier aussi son contenu. Ouais, ben euh, quelqu'un avait fait une métaphore par rapport à ça c'est comme aller au gym est-ce qu'on y va une fois ou deux par semaine tu peux y aller une fois ou deux par semaine ça dépend de ton type d'entraînement mais il faut que tu sois régulier puis à ça, ben, comme un peu oui, il faut que tu fasses de la publicité sur les médias sociaux mais il faut que tout en arrière soit bon aussi là. les photos, l'optimisation du listing les bullet points, tout ça rentre en ligne de compte parce que si à la fin ton but c'est de rediriger vers ta page Amazon mais tout ce que je viens de mentionner, c'est pas de qualité optimale. On tombe, tu gaspilles ton argent pour rien. Ouais. Ouais. exactement. Et je dirais que le best, c'est vraiment d'être capable de résoudre un problème au client. Mm -hmm. Ton produit, c'est pas une brosse pour chat. Mm -hmm. C'est la, la meilleure brosse. Ben, là, il pas pouvoir parler de ton produit. Euh, tu sais, gars, mettons, je l'ai, puis euh, j'ai un chat à la maison, regarde toute la poire que j'ai sans oui. C'est pas juste promotion, promotion, promotion. Ça, c'est la grosse erreur qu'on fait. C'est vraiment montrer l'utilité du produit et enseigner aux gens comme quoi, comme quoi ça peut être pratique. Oui, exact, exactement. Plutôt que de vendre le, le produit, c'est la façon que moi je le comprends, puis qu'il y a beaucoup de monde qui font des erreurs, c'est bon, disons comme une brosse, à, une brosse à chat. Ils vont mettre la brosse à chat, le prix, puis c'est fini avec rien. Ils ne vont pas vendre l'utilité parce que ça va lui, euh, je ne sais pas, euh, je ne suis pas un, un ami des animaux, j'ai pas d'animaux, je suis allergique, mais ça peut peut-être les aider pour les puces ou, euh, ou de ouais. perdre un petit peu moins son poil. C'est de mettre en avant les caractéristiques même du produit, puis laisser la description vendre le produit. Mais là, c'est relié avec l'image. L'image doit être belle, le prix doit être attrayant aussi parce que à la fin... C est, c est, ça reste souvent une question de prix. Là. Pourquoi est-ce ouais. que oh, je vais prendre ce produit-là plus qu'un autre? Mais c'est exactement ça, ça revient toujours au même. Mais t'es capable après ça, d'avoir de, mm -hmm. des interactions sur tes médias sociaux, mm -hmm. euh, de montrer des trucs et astuces mettons, de tous les jours sans nécessairement parler tout le temps de ton produit non plus. Ouais, ouais. Ça va juste capter l'attention de, de, de l'auditeur. Puis à un moment donné, ben, ouais. à force de voir et participer, euh, il, va, finir par, mm -hmm. il va finir par euh, passer à l'action. Oui, parce qu'on on en parle souvent l'importance de la marque. On commence avec un produit, mais on essaie d'avoir une vision d'ensemble dès le départ. Brosse à chat, après ça, ça peut être un collier, une laisse. Euh, des Je ne sais pas, il y en a qui mettent des mitaines sur les chiens. fait que les choses, ça, ça, ça ouais. doit se faire. C'est d'avoir un ensemble et de parler, d'avoir des articles. Pas obligé que ce soit votre article. Des articles dans le journaux euh, par rapport euh, aux, aux animaux euh, qui vont être reliés à la, à la santé animale, la nourriture. Pour que votre page Facebook devienne une référence pour parler de ça, que vous bâtissiez une communauté. Puis à travers ça, là vous faites du placement de produits, puis les gens s'en rendent pas nécessairement compte. Puis ils viennent pour lire des articles, puis ils tombent dessus. Ah, oh, ils vendent ça? Ah oh, oui, puis ça, là c'est intéressant de bâtir une communauté. Pourquoi même Adidas, Nike, Reebok, ce sont parmi les marques sportives les mieux connues au monde et ils continuent de faire de la publicité. Il faut que ça devienne partie de ton coût d'acquisition client. Moi, j'aime ça calculer ça comme ça. Dépendamment, c'est peut-être toi qui es en mesure de le calculer au client. Oui, OK, ton produit il te revient à 15$. Euh, tu le vends 30 tu fais une marge de, bon, en ce moment-là, c'est 100%, mais moins les frais Amazon, euh, moins le coût publicitaire. Moi, j'aime les inclure dedans, comme ça, je sais que mon net réel va être de 4 euh, l'unité. Et j'ai une marge, comme que je le dis souvent dans la formation aussi, nous, on part avec une marge quand on lance un nouveau produit de 30 Ça nous enlève 30 c'est jamais 30 quoi. Mais on fait de la publicité agressive sur Amazon parce qu'on trouve que c'est la meilleure façon plutôt que d'aller chercher des reviews et de jouer un petit peu avec le système. On trouve ça plus simple d'y aller comme ça. On rajoute 30%, ce qui enlève vraiment beaucoup à notre profit net. Mais c'est une marge qu'on se permet. Puis à la fin de la journée, ben, au lieu de dire que c'est 4$ vu qu'on a une marge de 30$, à ce moment-là, ben, on joue un petit peu plus vers les 5-6$. C'est un petit peu comme ça que nous on le fait, c'est une façon parmi tant d'autres. ça, il n'y a, a pas juste une stratégie qui Ah non, il oh, y en a des, des, des multitudes, on peut faire la publicité, euh, Facebook uniquement, euh, Amazon uniquement, ouais. Google uniquement. Ça va vraiment varier pour reprendre tes mots de tantôt, selon la niche, selon le produit, selon la clientèle visée aussi. Il hein. mm -hmm. faut vraiment prendre le temps d'analyser au début, ouais. analyser le produit, analyser la niche. Euh, la zone géographique, mettons. Mm -hmm. Aussi, euh, on peut faire des analyses là-dessus. Oui, oui. Ouais. Là, après ça, on fait OK, go. On, on va marcher de même, de même, de même, puis de même. Si ça ne marche pas, euh, parce que c'est jamais parfait non plus. Non, puis c'est toujours du réajustement. parce que, ouais. Pour reprendre les, les, les grandes marques que j'ai citées, pourquoi est-ce que l'annonce de Nike l'année passée, qui était un hit, n'est pas encore là aujourd'hui? C'est évolutif. C'est vraiment évolutif. On ouais. doit être tendance là. Toujours. toujours. C'est un beau défi, ça, ça c'est, pour le dire là, ouais. euh. bon. Bah, l'imagination n'a pas de limite. Mm -hmm. <rire> pour, pour la dernière question, euh, comment est-ce que tes services fonctionnent? Est-ce que ça peut être personnalisable? Euh, oui, mais si je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt à la, mm -hmm. à la dernière question, c'est que, il n'y a pas un produit pareil. Il n'y a pas un client pareil. Il n'y a pas un client pareil, c'est ça. <rire> Et que je vais vraiment prendre le temps avec le client, on va se rencontrer, on va se rencontrer, mm -hmm. je veux dire. Là, après ça, on va établir une stratégie ensemble, et vraiment voir le, qu est ce qui va être le mieux pour lui, et après, ça, ouais, après oui, ça, on va exact. se lancer. Exact. Mais je ne sais pas si tu êtes d'accord avec moi, parce que souvent, les, les gens qui ne sont pas encore dans la formation vont nous poser, « Ah, moi j'ai 10 000, j'ai 15 000 à investir, est-ce que c'est une bonne idée? » Ou euh, « Qu'est-ce que je devrais acheter? Ben, » En fait, premièrement, 10-15 000, c'est trop. Tu dois faire tes dents, tu dois apprendre et on dit toujours toujours autour de 2000 000, 2 000, 3 ça dépend du coût de ton produit initial. Mais le but, c'est pas de te lancer dans une campagne, je pense que c'est peut-être la même chose, à moins que je me trompe, là, de te lancer dans une campagne qui coûte super cher, mais c'est de la tester petit à petit. puis Ton produit, tu dois le faire connaître, c'est étape par étape. Des, des coûts dispendieux, euh, est-ce que c'est réellement dispendieux si tu dépenses 50 000 en publicité, mais ça te permet de faire un chiffre d'affaires de 350, c'est toujours une période test market. Pour avoir été courtier immobilier pendant 5 ans, oui, on a des comparables. On vise un prix X dans un marché normal, pas dans un marché comme aujourd'hui, mais dans un marché normal, on va s'attendre à, à mettre la propriété à un tel prix avec une marge de négociation, dépendamment du secteur, 5, 7%, 10%, 15%. Mais il y a toujours une variable qui vient influencer les acheteurs. C'est la même chose pour vos produits. Combien d'acheteurs sont prêts à acheter votre produit et à quel prix puis Surtout si la compétition l'a mis à quel prix. Malheureusement, il y a des gens qui ont, je ne sais pas, des meilleurs contacts que nous des fois, puis qui trouvent un produit et qui sont capables de le mettre moins cher que nous, à un dollar moins cher. Pourtant, nous, on l'avait déjà pas cher. Fait que là, on va se baser sur d'autres aspects. Ben, Super, je pense que ça fait le tour. Euh, écoute, merci ouais. beaucoup, merci pour tes questions. Je vais vous laisser ici les euh, coordonnées de Gabriel pour pouvoir entrer en contact avec lui et euh, sous l'onglet vidéo. Puis pour les étudiants de la formation, il va être accessible directement dans euh, le groupe privé ou encore euh, par courriel. Mais sur ce, mais je te dis merci, Gab, puis euh, très apprécié. Ben, merci à toi. Merci, au revoir.